Vous allez voir la configuration de base de Joomla, c'est la première chose à faire normalement quand on installe un site internet. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut cliquer sur système et le bouton configuration. Je clique dessus. Sur ce formulaire, il y a plusieurs onglets, site, système, serveur, filtre et droit. Alors, je vous rassure, il n'y en a pas besoin de toucher tous ces onglets. Toutefois, qu'est-ce qu'il faut faire Le nom du site. Ici, il y a un titre. Ce titre, globalement, c'est ce qui risque d'apparaître sur la page d'accueil quand on va chercher Hop, là, mets, par exemple. Quand je vais chercher un site internet, ici vous voyez, ça c'est Facebook, je prends un autre site. Voilà ici donc le titre qui est ici là il y a un titre et une description donc ce titre qui est ici c'est ce qu'il y a ici donc il est important de mettre un titre ici adapté à la présentation de google quand il va présenter votre site donc, on prend son temps on met une phrase courte et on essaye de mettre des mots, des mots clés à l'intérieur Ensuite, qu'est-ce qui est important? La description du site sur ce champ ici. Le texte à saisir ici va apparaître ici. C'est ce texte-là. Je reprends que on saisit là c'est ce qui va apparaître ici. Donc il y a ça à faire. Index Follow, ça veut dire je veux que mon site soit référencé. Si le site, je veux absolument <coughs> qu'il ne soit pas référencé parce qu'il n'est pas terminé, parce qu'il est en cours, à ce moment-là, on met nos index, non follow. L'auteur du titre, on met oui, c'est le cas ici. Là, on est bon. Ici, ce sont des informations techniques qu'on ne bouge pas. Si on veut optimiser le cache pour accélérer le site, on met oui et on fait ça une fois que le site est terminé. Serveur, ce sont des informations techniques qu'on ne touche surtout pas sinon on compte le site. Ces informations sont générées lors de l'installation. En revanche, ici, ne pas oublier de mettre un bon, un bon email. Donc là, par exemple, c'est H E c R A P T H E R A T oui c'est ça pardon T arrobase M C gmail.com voilà ça c'est pour recevoir les emails système ensuite là on est bon et là vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer je vérifie si j'ai bien tout dit les paramètres c'est ici les paramètres qu'on met en place quand le site est terminé quand on met URL en clair ici, ça veut dire qu'on remplace les informations techniques par des mots en vrai. C'est-à-dire que ça s'appelle la réécriture d'URL. Ça fait que si je vais voir mon site ici, plus, plus sûr, suis je clique sur qui suis-je, au lieu d'avoir du code, il me met des mots en français. Ce qui est important pour le référencement. Si je mets ici, oui, ici, il m'enlève index.php. Euh, et voilà, pour les informations de base sur votre site. Je fais enregistrer fermé.